Pantenne Pro-V présente le soin Vitalité Boucle Parfaite. C'est une formule hydratante aux provitamines pour donner même aux boucles sèches et indisciplinées jusqu'à 70% de frisottis en moins. Pour les cheveux pleins de santé que vous aimez, Pantene Pro-V, collection Boucle Parfaite. Offre collection Achetez le shampoing, Pantene vous offre l'après-shampoing soin Vitalité.